Salut les bénévoles Comment ça se passe Bien Vous êtes prêtes Bah oui, à fond Motivé, motivé ah, Motivé à fond, oui Super Il y a trois ans <rire> Merci d'être là ben Merci à vous <rire> bah, Je m'appelle Guilherme, on est 4. Et puis on est arrivé pour 9h et puis on attend toujours pour rentrer. Et quel heure il est Il est, je ne sais pas. 11h30. 11h30. Donc à 9h tu attends devant l'entrée, c'est ça Au et soleil Au soleil Et du coup, là, une chose à améliorer euh, bah, Le temps d'attente, le fait de se préparer un peu plus tôt, je dirais. Être à l'heure Ouais, ce serait bien pour nous mettre dans l'ambiance. C'est clair. <rire> Ambiance, patience hein, pour le premier jour oh, du senska. Se se se se ça y est, ça ouvre. <rire> On rentre. 11h30, ouverture des portes. Aujourd'hui je suis venu en famille avec un autre frère qui s'appelle Aishenz La famille du Reggae Sanska, bienvenue tout le monde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 Alors là, je vais avoir besoin de vous, hein. Là, c'est ton ordonnant. Vous êtes prêts ou quoi, le C'est Selecta Antoine est les et les très joueur aujourd'hui Il dit la Terminal Zone Ok, vous êtes prêts ou quoi ah, mal. Terminal Zone so Ok en tout cas, un grand merci à vous d'être là, d'être présent dès le début de l'ouverture du festival. Ça va être encore une édition de fou. Un grand merci à toute l'organisation du aussi, Fred, Chavi, la famille, tout le monde. Ok, vous êtes prêts ou quoi Avance. Oui, c'est...